Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews. Bien entendu, c'est juste après le générique. Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule de TechniNews, Techni News, les informations concernant les nouvelles technologies qui vous permettent d'être au courant de tout ce qui se passe sur le web et ailleurs pour mieux avancer dans votre business, pour gagner du temps et gagner de l'argent pour éviter de consommer tout et n'importe quoi et ainsi contribuer à, au, au, à la préservation oui, de cette planète, on dit bien la préservation de cette belle planète qui en a bien besoin, l'heure est grave euh, si c'est pas déjà fait, je vous remercie infiniment de bien vouloir cliquer sur je m'abonne sur ma chaîne YouTube et également sur la cloche alors pourquoi sur la cloche Parce que ça permet que quand je sors une nouvelle capsule vous soyez mis au courant et que vous ayez le choix de la regarder ou de la regarder, évidemment si vous la regardez pas, je vois pas l'intérêt de vous abonner mais en tout cas, cliquez sur la cloche, c'est important ça vous permet de euh, d'être tenu au courant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en, aussi en dessous, j'y réponds avec plaisir et systématiquement soyez-en assuré. Je commence tout de suite sur un programme un petit peu chaud pour aujourd'hui c'est à dire qu'il y a quelques sujets à vous dire le premier rendez-vous le 30 octobre le 30 octobre prochain avec apple apple va nous annoncer très certainement la, la sortie de nouveaux appareils qui vont concer concerner principalement les iPad pro on annonce, on attend des iPads sans bord. Euh, enfin, sans bord, il y a forcément un bord. Mais quand on dit sans bord, c'est-à-dire que l'écran va jusqu'au bout, jusqu'au bord, comme la technologie des, de quasiment tous les appareils maintenant, que ce soit Samsung, sur les iPhone X, etc. etc. iPhone XS, XS Max et compagnie, c'est la nouvelle tendance. Ça donne des appareils assez sympas. Sauf que, perso, ayant un iPad Pro quand je le tiens comme ça, ou quand je le tiens comme ça, le fait d'avoir des bords permet quand même de poser les pouces, donc j'attends avec impatience de voir un petit peu ce que ça peut donner, mais je ne suis pas convaincu. Bref, on en reparlera, on va arrêter de spéculer, ça sert à rien. Dans pas long, on sera au courant de ce qu'ils vont nous pondre. Euh, alors on continue chez Apple, j'ai oublié d'éteindre les notifications, donc il y a un ding qui vient de tomber. Euh, chez Apple, toujours des soucis avec les nouveaux MacBook Pro 2018, le mien c'est un 2017, que j'ai acheté en 2018, juste un mois avant que les nouveaux sortent, Mais bon, avait besoin, alors qu'est-ce que je vous dise J'en en a déjà parlé, Les, la technologie du clavier papillon euh, de chez Apple, c'est des c'est des touches qui sont toutes fines, toutes fines, qui ont très peu d'amplitude quand on tape dessus, qui sont pour moi très brillantes, brillante, n'importe quoi, très bruyante ils ont amélioré ça euh, sur la version 2018 mais malgré tout il y a toujours des problèmes, elles sont tellement fines que euh, la moindre poussière vient les bloquer et moi j'ai ce souci sur mon clavier, ça vient, ça va, ça vient moi j'ai surtout la touche shift qui souvent reste bloquée et je vous garantis que c'est pas très top donc il euh, y aurait toujours des soucis avec les nouveaux claviers de cette année euh, concernant le navigateur Google Chrome vous savez Google Chrome c'est le navigateur que je vous recommande parmi tous les navigateurs internet qui existent, Eh bien Google Chrome vient de sortir sa version 70 et là, on devrait arriver de plus en plus dans de la sécurité avec euh, un arrêt de, de, de, de se connecter systématiquement à notre, co à notre compte, avec euh, une surveillance beaucoup plus accrue des sites non sécurisés, donc si vous êtes entrepreneur et que vous avez un site internet, vérifiez que vous êtes en site sécurisé, sinon ça va rapidement vous poser un problème, et si vous êtes euh, entrepreneur avec un site, c'est que certainement c'est un site marchand, donc s'il n'est pas sécurisé, si les gens ne peuvent pas aller dessus bah vous risquez pas de vendre hein non je dis ça en rigolant mais franchement c'est pas drôle euh, et puis une arrivée de d'un truc qui s'appelle Progressive Web App Windows, oh, non non ça c'est moi qui me le suis écrit après pour m'en souvenir, Progressive Web Apps, ça va, alors cherchez pas si vous avez un Mac, c'est disponible uniquement sur Windows pour l'instant et c'est une possibilité en fait d'installer des applications, des web applications Donc, globalement vous aurez par exemple euh, Twitter ou Spotify que vous pourrez installer sous forme de web application si c'est pas clair pour vous n'hésitez pas à me le dire, en tout cas ce sera pas disponible tout de suite pour les utilisateurs de Mac qu'il faudra a priori attendre la version 72. Euh, justement, Spotify, Spotify vient de se mettre à jour une toute nouvelle esthétique, beaucoup plus épurée. Euh, ils sont en train de se faire rattraper par Apple Music. Donc, euh, ils se bougent, ils se bougent pour ne pas se faire rattraper. J'en profite pour vous rappeler que les TechniNews sont disponibles également sur Spotify. En fait, TechniNews sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, sauf sur Google Play puisque la, les podcasts Google Play ne sont pas encore disponibles en France. Euh, donc dans, dans la mise à jour Spotify, ce que j'ai repéré de plus intéressant pour vous, pour nous, c'est un mode qui s'appelle Endless Artist Radio, qui veut dire en français euh, Radio Artist euh, euh, Infini, hein, sans fin, où vous allez pouvoir euh, cliquer et selon certains algorithmes de ce que vous aimez, de l'artiste en question, ça va jouer le morce les, les morceaux en question euh, euh, à la suite, euh, c'est très clair ce que Enfin, voilà, ça va, c'est un petit peu comme la sélection de la semaine et des choses comme ça. C'est en fonction de ce que vous écoutez, de ce que vous aimez et de l'artiste que vous sélectionnez. Euh, « WhatsApp, l'excellente application de messagerie qui a été rachetée pour la modique somme de 19 milliards de dollars en 2014 par Facebook. » Euh, WhatsApp prépare un mode vacances alors bon c'est pas forcément révolutionnaire mais je viens d'apprendre en lisant euh, en lisant cette cette info, que en fait quand vous archivez une conversation dans WhatsApp alors quand vous ne quittez pas la, la conversation mais que vous l'archivez, et eh bien si quelqu'un envoie un message dans cette conversation vous recevez quand même une notification, ce qui est somme toute complètement aberrant et stupide mais c'est comme ça, donc ils rajoutent ils sont en train d'étudier de rajouter un mode vacances pour vraiment dire euh, j'archive et je pars en vacances, enfin je pars en vacances et j'archive pour ne vraiment pas être dérangé, bon j'avoue que c'est pas très logique mais l'info est importante donc je vous la glisse et alors l'info qui vient elle est primordiale sincèrement il y a un moment je sais pas si ça vous parle l'expression si vous me suivez du Québec euh, on marche sur la tête mais là on marche sur la tête on marche euh, je sais pas où mais écoutez bien les bougies... Il y a des gens qui sortent des bougies senteurs Star Wars. J'ai bien dit des bougies senteurs Star Wars. Alors, je ne sais pas ce que ça sent, Star Wars, mais il y a des bougies senteurs euh, du cockpit de Star Wars. Il y a des bougies... C'est un truc de dingue, parce que moi, quand je regarde Star Wars, je ne sais pas ce que ça sent, en fait. Enfin, ça sent ce que ça sent là où je suis, globalement, vous voyez Et alors, tenez-vous bien, les Japonais sont en train de tester un chewing-gum électrique j'ai bien dit un chewing-gum électrique qui changerait de goût au fur et à mesure où on le mange et qui surtout aurait toujours toujours toujours du goût alors les premiers tests sont pas très convaincants parce qu'en fait il euh, y a une réaction qui se passe quand on croque en fait euh, le chewing-gum, quand on mâche le chewing-gum entre des molécules qui sont dedans et la mâchoire et le, et le palais etc etc qui fait que ça crée des impulsions électriques qui génèrent du goût et les premiers tests euh, les gens ont dit ça, ça a un petit peu le goût de sardine pourrie en fait euh, voilà c'est ce que j'ai lu et donc c'est pas, pas terrible parce que le, le sardine, le, le le chewing-gum goût sardine pourrie, moi j'ai jamais vu dans les magasins, hein, j'ai vu goût menthe, goût fraise, goût tout ça, mais goût sardine pourrie, j'avoue que je passe mon chemin, donc c'est pas du tout au point, et c'est pas plus mal. <rire> On termine par l'info du jour, c'est pas drôle, Mark Zuckerberg, le fondateur et le président de Facebook, serait sur la sellette. Des actionnaires, en tout cas, demandent sa démission suite à tous les scandales qu'il y a eu, les scandales de Facebook. Il y en a des tonnes, il y en a à la pelle et ça continue puisque là, il vient d'y avoir, ça me fait rire parce que, il vient, enfin, ça me fait rire. Il y a 50 millions de comptes qui ont été piratés et là, je viens de lire, non, non, non, vous inquiétez pas, il y en a que 30 millions, en fait. Ah oh, bah, ça va, on, bon, on dort, on dort sur nos deux oreilles, c'est que la moitié de la France. Non, non, vous inquiétez pas, il y en a que 8 millions de Français qui sont concernés. Mais waouh, c'est un truc de fou. 50 millions, ça passe à 30 millions, on est rassuré. Bref, les scandales se multiplient, puis il y a un autre scandale qui est sorti, je vous en parle vite fait, il euh, y a des marketeurs, donc des gens qui vraiment sont euh, des influenceurs sur le web, qui payent très cher de la publicité sur Facebook, ils viennent de se rendre compte que les statistiques que Facebook sort en termes de nombre de vues de leurs vidéos payantes en, en publicité est complètement faux, je sais pas comment ils ont fait pour le savoir, mais en tout cas, Facebook, je le répète, attention, attention, attention, moi je le vois en plus quand je pose quelque chose, c'est devenu très compliqué pour que ça se voit, donc alors, on a d'autres de d'autres plateformes à surveiller, mais attention et euh, à suivre. Est-ce que Marc Zuckerberg va rester là Il paraît que déjà l'année dernière, ça a été le cas. Il a été mis sur la sellette, mais il est resté. En tout cas, il euh, y a pas mal d'actionnaires qui aujourd'hui sont très très mécontents de ce qu'il fait et de ce qui se passe. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette technique nous vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à partager, à me mettre un, un je m'abonne, à me mettre un pouce, à me voir tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. N'oubliez pas également que vous pouvez nous suivre sur Radio CNRV, la radio qui fait le pont entre la France et le Québec et je vous concocte dans, je ne sais pas combien de temps, mais ça va venir un de ces 4 des Techni News en direct live sur Radio CNRV. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, à très bientôt, ciao, bye bye